Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons parler de pool de thread et si vous avez aimé l'épisode 1 eh j'espère que vous aimerez aussi l'épisode 2. La première notion que j'aimerais introduire c'est celle de thread factory. En fait il s'agit d'une interface et qui est en fait une des interfaces de gestion de thread et qu'on va voir comme étant une alternative à l'instanciation de la classe thread. En fait on peut accéder directement à ce mécanisme. Et par défaut dans la classe Executor, eh bien vous avez en fait un certain nombre de méthodes. La première méthode c'est défaut Thread Factory qui est a priori utilisée par défaut. Vous en avez d'ailleurs une autre. c'est pas clair, elles se confondent visiblement qui s'appelle euh, Privileged Thread Factory et en fait qui sont utilisées a priori lorsque vous créez des threads. L'impression entre les deux c'est que l'une euh, accorde plus de privilèges que l'autre en particulier euh, par rapport à une notion de priorité euh, mais euh, ce n'est pas très très clair et j'ai pas réussi à mettre en évidence euh, clairement euh, ces mécanismes sur la machine virtuelle Java. Donc pour ça si vous voulez des détails allez voir le fantastic manual. Et puis en fait Contrairement à ce qu'on a vu dans le premier épisode, et eh il y a différentes façons de gérer et de créer des pools de threads. Des threads cachés, c'est-à-dire qu'en fait, elles vont être a priori réutilisables plus facilement. Et puis, on l'a déjà utilisé celle-là, c'est un nombre maximum de threads. Et puis ici, un cas particulier du fixed Thread Pool où en fait, on n'a qu'une seule thread qui est associé. Alors en fait cette mécanique là, la différence par rapport à celle qu'on a déjà utilisée et eh bien c'est qu'on va pouvoir contrôler la Thread Factory qui va nous permettre de créer les threads. Et par conséquent on va pouvoir jouer avec ça et plus tard vous allez voir que ça va être un moyen en particulier de structurer les threads par exemple en groupe ce qui peut être extrêmement utile pour gérer un aspect un peu délicat qu'on a dans les programmes concurrents qui est la terminaison. On va illustrer ça avec un exemple extrêmement simple. Donc ici je vais avoir toujours une classe, une thread. Alors en fait on a vu qu'avec les pools c'est plutôt une tâche que j'aurais dû l'appeler mais en fait ça va être transformé pendant son exécution en thread. Et euh, ben, en fait il n'y a rien que du très classique toujours un peu comme des exemples précédents qu'on a déjà vu dans des séquences récentes et eh bien un constructeur et puis ici j'affiche un message qu'on m'a transmis dans le constructeur et je dis bye bye après avoir attendu un certain temps et puis j'ai ici une primitive de trace rien de bien excitant c'est assez classique par contre je vais construire mon pool de façon un petit peu euh, différente. C'est-à-dire que je vais passer ici, vous voyez, directement par le thread factory. C'est-à-dire que je ne suis plus passé par le new de euh, la classe thread, à laquelle je passais euh, un objet en paramètre. Je passe directement par la thread factory avec la primitive new thread et je lui passe de la même manière que précédemment enfin avec l'autre technique, je lui passe en paramètre un objet qui répond à l'interface runnable. Pour ça il n'y a pas euh, grand chose de différent mais vous voyez que en fait, cette instruction là eh bien, euh, change et on ne crée pas les threads de la manière habituelle. Alors regardons quelques exécutions. Vous voyez que euh, en termes de comportement, ben, je n'ai pas du tout euh, de différence. Euh, là non plus, je n'ai pas du tout de différence. Sauf que là, bien évidemment, je joue un petit peu euh, aux zozo hein, puisque je lui demande de me créer 2500 threads et qu'effectivement, ben, que va-t-il se passer ben, À un moment donné, ça va sauter parce qu'il crée manifestement les threads plus vite qu'elles ne se terminent et par conséquent eh ben, euh, comme en plus elles attendent toutes 1000 euh, millisecondes une seconde, eh ben, j'ai eu le temps de créer 2023 euh, threads avant que, à un moment donné mon système me dise out of memory. Alors une manière de pallier à ce problème évidemment euh, c'est de repousser les limites en me disant à la machine virtuelle Java je veux plus de mémoire que ce qu'il y a par défaut mais bon on ne fera que repousser les limites bien évidemment avec un tel programme. Alors ce qui est intéressant de contrôler euh, les constructeurs de threads c'est en particulier en couplage avec une autre notion qui est que l'on peut regrouper des threads ensemble et du coup gérer des threads par paquets qui ne sont pas forcément liés que euh, à des poules, euh, mais à des groupes. En particulier on peut regrouper donc des threads au sein d'un thread-groupe donc ça veut dire qu'en fait on va dire ben elles appartiennent toutes à ce même groupe, ce groupe on peut même lui donner un nom pour convenience, hein, c'est simplement plus facile. Et l'idée c'est qu'on a également une hiérarchie arborescente, c'est-à-dire qu'on peut avoir des threads-groupes qui ont des sous-groupes, on peut attacher un thread-group dans un autre thread-group. Et euh, l'intérêt c'est qu'effectivement les threads peuvent accéder à des caractéristiques du groupe par contre, bon, il y a des limites, hein, on ne peut pas remonter euh, au groupe parent, mais du coup on a des choses qui sont euh, communes. Alors comment fait-on pour construire ces groupes En moyen il deux de constructeurs que je vous présente euh, qui sont euh, thread group avec simplement un nom qui va permettre de créer un groupe de threads nommé. Et puis le même constructeur où vous rajoutez en plus un groupe parent. C'est-à-dire que ici vous êtes ramené directement euh, à rien. Mais si vous voulez associer un sous-groupe à un groupe déjà existant, vous utilisez le deuxième constructeur. Et puis vous avez toute une série de primitives de manipulation. Vous pouvez par exemple compter le nombre de threads actifs dans le groupe. Vous pouvez compter le nombre de sous-groupes actifs dans le groupe. Vous pouvez récupérer sous forme d'un tableau de threads eh l'ensemble des threads qui sont présents dans le groupe. Et Vous avez ici la taille de ce tableau. Vous pouvez faire la même chose avec un tableau de groupes de threads, vous pouvez récupérer la priorité maximale de ce groupe, vous pouvez positionner la priorité maximale de ce groupe, vous pouvez récupérer le nom de ce groupe, vous pouvez récupérer le groupe parent si cela a un sens euh, de ce groupe. Je pense que vous récupérez nil s'il n'y a pas de parent. Vous pouvez lancer le signal interrupt à toutes les threads qui sont dans le groupe. Vous sentez bien que pour la terminaison ça va être assez sympathique ce truc là. Vous pouvez afficher, ça c'est plus pour des raisons de debug, et eh bien le contenu du groupe et puis vous avez ici le toString euh qui vous transforme, c'est une variante de l'affichage, qui vous transforme cela en une chaîne de caractères pour affichage. Bon il y en a bien d'autres et encore une fois allez voir le fantastique manuel. On a également de nouvelles primitives permettant une manipulation un peu plus poussée des threads. Donc on va avoir plusieurs constructeurs, donc ça on revient à la technique classique, à un new thread. On va réaliser, je crois qu'on l'a déjà utilisé dans une séquence, un constructeur où j'ai toujours mon objet comme avant mais aussi je peux lui donner un nom à ma thread. Ça peut être pratique en particulier quand je les insère dans un groupe. Euh, je peux référencer donc un constructeur où je construis ma thread et où je l'associe directement dans le groupe sans passer par le thread factory. Donc en fait je passe de manière sous-jacente par le thread factory par défaut hein, c'est tout c'est celui que je vous ai mentionné là le default thread factory et puis ici je peux faire la même chose que la deuxième c'est en fait créer une thread contenant cette tâche à exécuter avec ici en la mettant dans un groupe de threads et en lui attribuant un nom. Je peux récupérer une référence vers la thread courante donc quand j'exécute du code ça peut être utile dans certains cas si par exemple je veux récupérer le ZIS de la thread et non pas le zis de l'objet qui contient la tâche à exécuter et qui a été placé dans le fameux paramètre target. Je peux récupérer le nom de la thread, c'est celui qui a été passé là. Ça peut être j'imagine nil si on ne donne pas de nom. Euh, je peux positionner et donc changer le nom pendant l'exécution, je peux récupérer la priorité de ma thread et je peux éventuellement affecter cette priorité sachant que si j'affecte une valeur supérieure à la priorité du groupe je crois que ça me bloque à la priorité maximum que je peux avoir pour le groupe. Et puis alors un truc extrêmement utile on peut avoir pour des bugs c'est un dump stack qui peut nous permettre eh bien, en fait d'afficher la pile de la thread alors pour les priorités on a des constantes parce que c'est des choses qui sont, peuvent être dépendantes de l'implémentation et je vous conseille vivement de ne pas jouer avec les entiers mais d'utiliser ces constantes on a Min priority non priority max priority et je crois que par défaut les threads sont créés à non priority sur mon système, vous verrez, il y a un peu plus loin dans une séquence, un exemple où on affiche min priority et max priority. Min priority c'est 1 et max priority c'est 10. Voilà. En guise de conclusion, ben, je vais vous dire que ces mécanismes sont assez souples et en particulier ils vont vous permettre de structurer hiérarchiquement des threads et des sous-classes de threads. C'est quand même extrêmement intéressant. Et puis euh, la suppression du groupe en particulier. Euh, via la méthode d'interrupt, c'est-à-dire que vous allez pouvoir supprimer, terminer un ensemble de threads brutalement en vous adressant au groupe. C'est un mode de communication, ça va transmettre effectivement l'interruption. On pourrait dire que c'est une forme de diffusion à toutes les threads du groupe. Et vous verrez qu'on peut également gérer les priorités d'une certaine manière, en particulier en déterminant la priorité maximale d'un groupe de threads. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.